Salut les amis Encore une vidéo Je viens de sortir euh, de Chez une amie J'ai passé deux jours chez elle mon ami. Là je viens de sortir C'est un petit voyage Le GPS Par rapport au GPS Le préchauffage de la voiture aussi Je mets la lumière On voit mieux comme ça C'est un, un Peugeot 206 euh, C'est un 2 litres HD ah, Bon, il fait froid, en fait, il faut faire le préchauffage pré des bougies dans toutes les voitures diesel euh, quand il fait froid avant de démarrer. Toutes les voitures avec moteur diesel, il faut faire euh, le préchauffage. On appelle ça le préchauffage, ça veut dire il faut démarrer la voiture, la laisser au ralenti comme ça avant de prendre la voiture quand il fait très froid faire le préchauffage du moteur comme on dit parce que c'est des voitures diesel à gasoil et euh, c'est pas le même moteur que les voitures essence qu'on peut démarrer direct. Euh, là c'est du gasoil, de, de moteur à gasoil il faut faire le préchauffage. Le préchauffage normalement il faut attendre les 70 degrés ou euh, 75 degrés. Euh, le mieux c'est 75 degrés pour attendre euh, le préchauffage optimal d'une voiture à gasoil qui marche à gasoil moteur diesel la voiture à essence pas besoin ça c'est bien aussi faire un petit euh, préchauffage dans la voiture à essence de quelques euh, minutes ça suffit mais le diesel il faut euh, chauffer jusqu'à 70 minimum degrés 70 degrés minimum. Mais l'optimal c'est 75 degrés, presque 73. Là vous voyez. D'ailleurs ça se sent au moteur. Le bruit du moteur. Au début il fait tatatatat. Ta, ta, ta. Et après le préchauffage, il vient, il vient stable. Vous voyez Là il est stable. Le, le moteur ne pas. Au début, il vibre parce qu'il est froid, le moteur c'est un diesel et euh, comme le moteur il est froid euh, c'est pour ça qu'il faut faire le préchauffage vous, le moteur il vibre vous avez vu qu'il vibrait, on entendait une espèce de petit bruit euh, euh, le moteur comme si le ralenti du moteur il était trop bas euh, c'est un peu plus ou moins le même bruit quoi. et là non, là ça tourne bien comme une horloge on entend le bruit Poser la caméra ici sur le. Il va rouler avec, on va rouler comme ça, la caméra. On va voir si on arrive à destination avec la caméra posée. Sur le toit de la voiture. Non. Hors de question, bien sûr que c'est absurde. C'est une bêtise, bien sûr, je suis d'accord avec vous, ça ne tiendrait jamais. 21 minutes, 12 km. il est 20h50. Bon, le moteur là, il tourne bien. Je vais brancher ça, la caméra, dans ma cervelle. Là, comme vous voyez... On va faire un petit bout de chemin ensemble, bienvenue à, la, à ma chaîne, mes amis, mais encore une de mes vidéos, euh, on va faire un petit tour en voiture, je vais vous expliquer le préchauffage de moteur diesel, pour faire le préchauffage avant de démarrer la voiture, on la démarre, mais avant de rouler avec, il faut faire le préchauffage, de de, 60, de plus de 70 degrés minimum, 70 degrés minimum, le moteur, le préchauffage. Là, comme vous voyez, il est environ à 72 degrés déjà. Ça tombe bien, le bruit, le vient, le euh, est bien, le ralenti. Normalement, j'ai l'habitude aussi, comme c'est direction assistée. En fait, avant de démarrer, j'ai l'habitude aussi de tourner toujours le volant dans les deux sens avant de rouler avec la voiture, euh, pour faire tourner le moteur euh, de la direction assistée, l'huile, le circuit de, du système de, de, de, de, de, de la direction assistée, comme ça on tourne le volant avant de démarrer. Je ne sais pas, bon, je connais un peu en mécanique en technologie, je sais que ça fait pas du mal, au contraire, euh, le contraire, je sais pas s'il fait du bien, mais en tout cas, je sais que ça fait pas du mal, C'est surtout du bien, ça, bon, mais bon, c'est une technique à moi, personne m'a dit de faire ça, tourner le volant pour, euh, avant le démarrage, mais moi j'ai l'habitude de faire ça, euh, c'est un peu comme le moteur diesel, c'est un peu la même technique, un peu la même euh, logique dans, euh, dans ma théorie c'est un peu la même logique quoi, c'est comment préchauffer la direction assistée avant de rouler quoi. Le frein aussi, j'ai l'habitude d'appuyer dans le frein, le pédal à frein par exemple, vous voyez, bien appuyer 4-5 fois le pédal à frein. Euh, pour, le, pour le système hydraulique aussi des freins être euh, bien en pression déjà. Comme ça, elle, est bien, elle va bien freiner d'un coup, euh, du premier coup, pas besoin de freiner, euh, vous savez, euh, elle freine bien, mais bon, c'est des petites techniques de mécanicien, tout simplement. Il y a Bobby derrière, Bobby dit salut à nos amis, il te voit même pas nos amis, ah t'es là, il dit bonjour, c'est qui ça je ne sais pas c'est qui, les gens qui se gardent derrière, peut-être, je sais pas. Chère la campagne, surtout cher la campagne. qui se gardent derrière, regardez, moi je regarde pas les amis, regardez pour moi, si ils regardent en arrière ou pas. C'est qui, j'aime bien savoir ce qui se passe derrière, devant, à droite, à gauche, à 360 degrés c'est mieux prévoir que guérir comme on dit mais ça c'est juste pour la vidéo, pour le contenu juste pour le contenu c'est la campagne vous pouvez voir c'est la campagne c'est la nuit 7, donc, oui. Allez on y va les amis. On y va. Protéger. Protégé. Toujours demander protection. Sécurité. Arriver à destination. Sécurité bonne santé. C'est le principal. vitesse aussi d'habitude je mets toujours vous voyez la vitesse avant de démarrer j'ai fait en fait dans tout le système mécanique hydraulique etc même électrique quand il fait froid dans le, le préchauffage j'appelle ça le préchauffage général quoi j'ai fait genre d'un préchauffage général parce que c'est une voiture diesel c'est des voitures électriques maintenant tout électronique il faut même l'électronique il faut préchauffer euh, vous savez bien que l'électricité, l'électronique ne marche pas très bien quand il fait trop froid. Tout le monde le sait, tous les techniciens le savent. En technologie, en électronique, électricité, électronique. Euh, moi, je le sais aussi. Moi-même, je suis un professionnel. Euh, vous savez, vos, ceux qui sont abonnés à ma chaîne. D'ailleurs, euh, salut à tous qui sont abonnés à ma chaîne, qui sont abonnés à la chaîne. Euh, salut les gars, salut les amis, euh, les amis euh, hommes, les amis femmes, tout le monde. Le mec il a une tête de... De méchant, hein. vu, vous avez vu les gars, le mec il a une tête de méchant. Hein. Il faut se méfier des apparences, les gars, c'est pas parce qu'ils sont grands, ils font tête de méchant, qu'ils sont euh, dangereux, qu on, qu on, qu on font, ils font peur ou rendent timide. Pas du tout, le contraire, hein. avec moi ça marche à l'envers. Hein. Plus les gens ils font tête de méchant, vous comprenez ce que je veux dire? ceux qui comprennent ce que je veux dire, ils comprennent ce que je veux dire et ceux qui ne comprennent pas, ils apprennent une petite chose de la vie jamais se faire intimider par les gens les jeunes qui font la tête qui nous regardent avec une tête très sérieuse je ne sais pas quoi, pour nous intimider pour se croire supérieur à nous non, il ne faut pas se laisser intimider il ne faut pas bon ça je vais le, je vais le mettre comme ça mieux. 778. Ouh, qu'est-ce que je viens de faire là Oh là là Je me suis trompé les amis. Je me suis trompé. Je vais faire une chose, je ne devrais pas le faire. C'est interdit de faire ce que je suis en train de faire. Ne le faites jamais, surtout, surtout pas. C'est des lignes, vous voyez que c'est des lignes continues. Le code de la route nous a interdit de, de passer le ligne continue. Vous connaissez le code de la route, le conducteur. Euh, C'est par là que je dois passer. Je comprends pas. Vous voyez le GPS que je vous dis les amis, que c'est... Euh, ah. Recentré. Ok, recentré. M'envoie toujours pareil. Pourquoi Pourquoi il me renvoie Je vais aller là, moi. C'est pas où je viens. Euh, je vais demander au monsieur la dame là-bas. Bonsoir monsieur dame. Pour entrer à Avignon, c'est par le plus rapide. C'est par là. Merci l'ami. Merci. Vous voyez, pas hésiter à demander aux gens hein, quand on est perdu ou quand le GPS est fait. Pour confirmer Parce ce moment, je crois que je dois prendre par là. Mais c'est chantier, vous savez. Euh Parfois ils sont en chantier les gens, les, les routes week-end, bon, merci. week-end, c'est là, c'est là le chemin, tout droit. D'accord, merci. Monique. Bon, c'est me disent là, je vais pas là. Le GPS il m'envoie là aussi. Et quand vous voyez que par exemple, quand on est en train de conduire. On est à une bonne vitesse. C'est le feu rouge, par exemple. Pas besoin d'accélérer. On met point mort. On le pied dans l'embrayage, parce que c'est feu rouge. Là, c'est feu vert. Ouais. Je mets la troisième et j'avance. Pour économiser de licence, vous comprenez, les amis Pour économiser de licence, là, j'accélère. À un travail. Là, j'accélère. Je mets point mort. Pour moi, et je me laisse aller en pour moi. Comme ça, j'économise de l'icence. J'ai enlevé le, la voix de, de la, dame, la demoiselle la demoiselle GPS, très gentille mais parfois elle nous elle nous envoie balader, la mademoiselle, la femme GPS, elle est très gentille, une voix très gentille mais parfois elle nous envoie balader dans des lieux qu'on ne peut pas y aller, regardez plus cinq minutes je ne comprends pas ce qui se passe, d'habitude je passe je ne sais pas. Je suis. vous. Heureusement que je fais la vidéo. Pour voir que mes GPS ils sont imprévisibles, les amis. Imprévisibles. Je ne comprends pas où ils m'envoient. J'espère que je suis dans le bon chemin. En tout cas, je suis le GPS. Vous voyez, vous êtes là avec moi, on fait un petit tour, des petites astuces, là je mets point mort, vous voyez, je suis à 40 km à l'heure, 45, je suis dans une zone 39, vous voyez, 39 vitesse, votre vitesse 39, euh, je suis dans une zone où il y a de, c'est un peu C'est la campagne, vous voyez, pour moi, il se laisse aller, pas besoin d'accélérer, c'est rouge, pas besoin d'accélérer, gaspiller de la l'essence, etc., pour arriver à, là où c'est une montée. Je, vous voyez, prévoir la conduite clignotante, toujours le clignotant. Pour moi, à nouveau, c'est une descente, 30, vitesse à 30, pour moi, c'est bon. Et je laisse aller, pas besoin de gaspiller de licence, de gasoil, pas besoin de gaspiller de gasoil. Et je respecte la vitesse, je respecte le code de la route, et, euh, et en faisant des économies en même temps, de gasoil. à économiser du gasoil vous voyez j'accélère troisième, 70 ok c'est bon je suis à 50, un peu plus de 50 je me laisse aller pour moi, je me laisse aller maintenant c'est une petite montée euh, je remets en troisième et ça y est, j'accélère j'appelle ça euh, la conduite du pauvre la conduite du, du pauvre. Ah, J'allume un peu la lumière, vous voyez mieux comme ça, avec la lumière, même si je ne dois pas allumer la lumière. Bon, j'essaie de m'éteindre la lumière, désolé les amis, mais je dois être concentré sur le chemin et, euh, et normalement on ne peut pas conduire avec la lumière l'intérieur euh, allumée de la voiture clignotant je rentre dans la voie rapide Lignotant confirmation, c'est bon, rentrer dans la voie rapide. J'accélère, 80, pour moi, vous voyez, et je me laisse aller. 70, regardez, je suis à 70, exactement, dans la plaque 70, vous avez vu? Euh, c'est tout conduire en fait. C'est pas que conduire, il faut prévoir. Prévoir euh, la montée, les accélérations, le freinage. Euh, conduire, c'est pas un jeu. On n'est pas sur PlayStation. Euh, dans un jeu de PlayStation. Euh, Attends, il m'envoie par là, je parlais par là, je préfère aller par là. Maintenant, je connais. Maintenant, c'est bon, je connais. C'est comme je viens de dire, conduire les amis, c'est pas un jeu de PlayStation, de Xbox. Euh... Il faut être concentré, éviter d'accélérer comme des tarés parfois, comme des... c'est pas du rallye, c'est des vies qui sont en jeu, c'est du matériel, c'est la vraie vie. On n'est pas dans un jeu, on n'est pas dans le virtuel, on est dans la vraie vie quand vous êtes au volant, quand nous est au volant d'une voiture, quand nous conduit, on n'est pas dans un jeu virtuel. On est dans la vraie vie, il faut être concentré... Surtout si on a des gens euh, dans la voiture avec nous, la femme, euh, les enfants, etc., encore plus attention, encore plus concentré sur la route. Parce que c'est des vies qui sont, il n'y a pas toute vie qui est en jeu, du matériel ou l'autre vie de... de maintenant, aussi, quand on a la famille ou quand on a des amis... Euh, leur vie c'est aussi à notre responsabilité, parce que c'est notre voiture, quoi. ils sont dans notre voiture, c'est à notre responsabilité. Vous voyez la police devant, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est la police devant moi. C'est le fait, etc. Et la police elle tourne. Je crois que ça se voit mieux que c'est la police. <coughs> police nationale. J'aime bien leur voiture, leur Peugeot. Il y a des bruits dehors, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une bagarre. Il y a une bagarre là-bas ou des gens alcoolisés, je sais pas, des gens qui font la fête, je sais pas. ils étendent la voiture à chaque fois qu'ils s'arrêtent et euh, ils arrêtent le moteur aussi, la police. À chaque fois que la voiture de la police, ils arrêtent dans le feu rouge, eux, ils arrêtent aussi le moteur. En tout cas, c'est eux devant moi, c'est ceci devant moi. Le bus, la voie des bus à droite. J'allais me mettre à droite comme le flic. Vous voyez, j'allais me tromper, hein? faire comme le flic, sur la voiture des flics. Sauf qu'eux, ils ont le droit de rouler sans dans la voie des, des autocars, des bus. Nous, non. Nous, on est des civils, on n'a pas le droit. Et là, j'allais commettre une erreur. Vous, vous voyez, parfois, c'est des pièges. Ils font ces gens de pièges. Euh, ces gens de petites pièges, des astuces de flics, je sais pas de. Je sais pas si je suis bien là. Euh, je sais pas si c'est là ou si c'est là-bas au, au bout. Je sais pas. Là, il m'en dit qu'à droite. Ma viande oui c'est bien. Je suis dans le bon le bon chemin. Il y a encore une voiture de flic derrière moi, les amis. Il y avait une derrière et une devant. Tranquille. Personne contrôle mon style. Il faut être futile as arrivé. Bon les amis, merci si vous avez visionné la vidéo jusqu'à la fin, je remercie, j'apprécie beaucoup, je vous remercie à tous, Bobby aussi, il est ici avec nous, il fait partie de notre famille, c'est notre ami, notre meilleur ami, les chiens, le meilleur ami de l'homme, euh, ça j'ai plus besoin de GPS, économiser de la batterie plus besoin de gps comme ça j'économise de la batterie économie de batterie du téléphone comme ça c'est bon bon les amis maintenant vous voyez que je laisse tourner un peu avant d'arrêter la voiture parce que c'est un diesel comme je vous ai expliqué euh, même avant d'arrêter Souvent, je laisse tourner un petit peu avant d'enlever de le contact du moteur. C'est bon. J'enlève contact. Bloquer le volant. Blo volant bloqué. C'est bon. Allez les amis, merci à vous pour votre soutien. Abonnez-vous à ma chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné. Mettez un like, c'est gratuit les amis. Un like, c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Ça prend un seconde à mettre un like, c'est gratuit, moi je mets des likes à tout le monde, toutes les vidéos un peu originaux, etc. Je mets un like, ça coûte rien, pourquoi pas mettre des likes aux gens, C'est si ça coûte rien, c'est si gratuit, c'est euh, solidarité, c'est être solidaire entre nous.